Quand il neige, il fait froid, quand il pleut, ça mouille, quand il y a du vent, ça souffle, en revanche, quand il y a du soleil, il ne fait pas forcément chaud. Les apparences sont trompeuses. Qu'on se le dise.